Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je me suis dit que la vidéo que je suis en train de tourner, je l'avais déjà tournée il y a un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi d'ailleurs à l'époque où j'avais commencé ma chaîne YouTube. Mais finalement je me suis dit que j'avais de nouveau des conseils à vous donner et au final cette vidéo là ben, je ne l'ai pas re-regardée encore. Cette vidéo qui date maintenant d'il y a un peu plus de trois ans, je l'ai jamais revisionnée. Déjà parce que j'aime pas vraiment me voir en vidéo, mais surtout aussi pour pas me laisser influencer pour ce que je vais vous dire aujourd'hui. Les conseils que je vous donnais à l'époque sont toujours valables, bien évidemment, mais c'est normal aussi que j'ai évolué depuis et que les conseils que je vais vous donner aujourd'hui sont certainement différents il y a 3 ou 4 ans. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est tout simplement que je vais finalement parler bah, comme à un meilleur ami. C'est-à-dire que si demain, mon meilleur ami devait repasser le permis de conduire, je lui donnerai exactement ces 10 conseils-là. Je ne sais pas si tu es prêt et confortablement installé. En tout cas, on y va tout de suite mon premier conseil, c'est d'abord de maîtriser vraiment bien son véhicule. Tu sais, ça peut paraître évident. Et pourtant, aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont des soucis d'embrayage des gens qui vont avoir du mal, par exemple, avec le frein. Et ces gens-là, bah, même s'ils progressent, tu vois, on peut pas encore leur donner la date d'examen parce que derrière, on sait déjà dans une auto-école qu'ils vont se faire éliminer pour la maîtrise du véhicule. Quand je te dis que tu dois maîtriser ton véhicule, je parle pas de perfection. On n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que sur un démarrage en côte, tu ne peux plus caler, tu ne peux plus reculer parce qu'aujourd'hui, tu es censé maîtriser. Si maintenant, tu n'arrives pas non plus à passer correctement tes vitesses, tu arrives toujours trop, trop, trop vite dans tes situations, évidemment, derrière, ça va être compliqué d'anticiper. Donc une bonne maîtrise de la voiture, c'est quoi? C'est savoir doser le frein ne pas arriver trop doucement, ne pas arriver trop vite, c'est savoir gérer parfaitement sa boîte de vitesse, ne plus se tromper dessus, ne pas non plus regarder son levier de vitesse, ça va être doser correctement ses pédales aussi, ne pas passer de 100 km h à 70 km h en moins de 5 secondes, et à partir de là déjà, bah, tu vas commencer à avoir un certain niveau, et je sais vraiment que la maîtrise du véhicule, c'est peut-être la compétence, donc la compétence numéro 1 qui va te poser le plus de problèmes, mais c'est celle aussi qu'une fois quand tu vas commencer à la maîtriser, tu vas pouvoir te balader dans les autres objectifs. Tu sais, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui continuent à m'écrire en me disant « Tu sais, Anto, j'ai du mal avec la trajectoire, mon volant, j'arrive pas vraiment à le tenir. Si tu es encore concerné par ce souci de maîtrise du véhicule, j'ai créé il n'y a pas très longtemps un e-book que tu peux retrouver directement sur mon site internet à un prix dérisoire. Je suis quand même super content parce que ça a quand même aidé déjà des dizaines de candidats. Et si tu n'es pas concerné par ça, on passe tout de suite, évidemment, au point numéro 2. Donc, ce conseil numéro 2, il est assez personnel, parce qu'en fait, il n'y a rien d'obligatoire dans les auto-écoles. Mais moi, personnellement, je pense quand même que c'est quelque chose d'indispensable. Je pense, bien évidemment aux examens blancs. Aujourd'hui, si tu passes ton permis de conduire, je te le souhaite du fond du cœur, il faut au moins avoir réussi un, voire même deux examens blancs, parce qu'une fois, bah, ça peut être un petit peu de chance, deux fois ça te permet quand même d'avoir aussi une certaine certitude sur le fait qu'en tout cas aujourd'hui, tu es prêt à passer ton permis et tant qu'à faire, à l'avoir. Les examens blancs, pourquoi ils font partie des meilleurs exercices que l'on peut retrouver en auto-école C'est parce que même si tu le fais avec un moniteur que tu connais, et l'idéal vraiment, c'est de tomber sur un moniteur de la même Auto -école, mais que tu n'aurais pas beaucoup vu par exemple, parce que finalement, ça va te confronter à ce qui va arriver bientôt. C'est-à-dire que la, la mise en situation elle est réelle. Tu tombes avec quelqu'un qui va regarder ce que tu fais, donc il est plus formateur, mais il est examinateur du permis de conduire. On est dans un entraînement évidemment, mais tu vas être aussi 100% autonome. C'est-à-dire que là où il faut pas se tromper, tu vois, c'est que le jour de l'examen, L'inspecteur ne te dira jamais ce que tu dois faire, jamais de la vie, ou alors c'est très mauvais signe. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il va te dire là où tu dois aller parce que le parcours finalement, bah, c'est lui qui le décide. Ça veut dire qu'à un moment donné, bah, si tu réussis ce fameux examen blanc, bravo et félicitations, ça confirme encore une fois que tu es prêt. Et tu vois, si tu n'as pas beaucoup confiance en toi, bah, au contraire, hein, ça va un petit peu te dire bon ben bah, voilà, je suis quand même capable. Et si jamais tu ne l'as pas... Pas de panique, tu vas pouvoir aussi dégager des axes de travail et savoir surtout sur quoi insister. Parce qu'il n'y a rien de pire finalement que de prendre des leçons de conduite sans savoir où tu vas. Donc deuxième conseil important, essaye au moins de réussir un examen blanc. Et tu sais si par exemple ton moniteur aujourd'hui dans ton auto-école, il ne le pratique pas, tu peux aussi lui demander, tiens est-ce que ça serait possible de faire dans la formation ou alors que je te paye une heure supplémentaire où on ferait un examen blanc que je sache à peu près à quoi m'attendre et à quoi me confronter Point numéro 4, c'est les manœuvres. Mais les manœuvres, tu sais, c'est quelque chose qui a tendance à beaucoup t'angoisser. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait normal d'arriver, par exemple, et euh, en plein milieu d'un parking, de s'arrêter. On t'a demandé à la base de faire un rangement en bataille arrière, et tu arrives, tu es là, en plein milieu du parking, complètement en travers, sans rétro, sans angle mort, s'arrêter sans clignotant, et même en train de gêner la circulation. Aujourd'hui, si tu passes bientôt ton permis de conduire, ça, c'est même plus... Envisageable. Tu ne peux même plus envisager de faire ça, ça ne va pas le faire du tout et tu risques vraiment de t'attirer de gros ennuis. Quand à l'examen, tu vas justement devoir faire cette manœuvre, il y aura du monde autour de toi, bref, ce n'est pas ce qu'on attend de toi. Donc ce conseil-là, numéro 4, c'est d'apprendre par cœur tes manœuvres. Quand je te dis d'apprendre par cœur tes manœuvres, ça veut dire aussi bah, être à l'aise en termes de sécurité, c'est-à-dire un clignotant à l'avance, deux, je m'assure autour de moi qu'il n'y ait pas grand monde, parce que je suis pas prioritaire. Hein. Là, je t'apprends rien normalement. Et point numéro 3, c'est surtout derrière, bah, avoir un minimum de technique. Donc, tu sais, les points de repère, c'est pas obligatoire. Ça veut dire que si tu as quelqu'un, par exemple, qui conduit bah, des tracteurs depuis l'âge de 11 ans, évidemment, tes points de repère, ça va le rassurer. Mais il sait à peu près si ça passe ou si ça passe pas. Aujourd'hui, si tu n'es pas à l'aise avec ça, il faut absolument que tu les connaisses par cœur, quitte à te les écrire sur un morceau de papier, pour pouvoir derrière au moment où ça va arriver, pouvoir les retranscrire. Tu peux pas finalement faire quelque chose où tu connais pas la recette. Est-ce que je peux faire un cheesecake au citron si dans ma tête, j'ai pas la recette ou je ne l'ai pas en fait, euh, inscrite sous mes yeux C'est pas possible. Tu peux faire que ce que tu connais. Conseil numéro 5, le jour du permis, n'en fais pas trop. Tu sais, j'ai souvent cette question, est-ce que tu peux me donner des conseils pour euh, moins appréhender le permis, pour essayer de l'avoir du premier coup, pour m'enlever le stress ben, vraiment ce conseil là n'en fait pas trop ça veut dire que le jour de l'examen fait exactement ce que tu as appris avec ton ou tes moniteurs ça servira à rien de vouloir essayer de dépater l'inspecteur ça servira à rien de vouloir en rajouter sur les intersections quand tu vas arriver sur toutes les routes et faire ça par exemple alors je caricature évidemment jeter des coups d'oeil c'est pas non plus fixer là pendant 10 secondes et essayer de montrer tu vois ce que tu es capable c'est pas ça c'est vrai que d'un côté c'est une démonstration mais quelqu'un qui en fait trop déjà tu l'impression pas l'inspecteur, parce que des candidats comme toi, il va en voir 12 de plus. Un inspecteur voit 13 candidats par jour. Des fois même un peu plus, surtout en ce moment. Déjà, n'essaye pas de l'épater, mais surtout aussi, euh, fais la même chose. Tu vois, ça m'est arrivé plusieurs fois que j'ai des élèves qui se disent bah, « Tiens, le jour du permis, je vais rouler doucement. Je vais rouler doucement et tu verras que l'inspecteur va se dire « Ah oh ben lui, oh là là, il est prudent, je vais lui laisser le permis de conduire. Il euh, n'y a pas de danger à avoir avec ce mec. Ben, » C'est bien l'effet inverse qui va se produire. C'est-à-dire que si tu roules trop doucement et que ce n'est pas justifié, alors je ne parle pas d'allure adaptée, hein, je parle d'allure injustifiée, tu roules à 30 alors que c'est 50, qu'est-ce qu'il va penser de toi l'inspecteur Tu n'es pas prêt, tu ne sais peut-être pas à combien tu dois rouler, peur, t’es pas assez autonome, t’as pas vu un panneau, bref, que des choses négatives. Donc si jamais tu n’arrives pas vraiment à gérer encore ton allure, c’est une compétence très difficile, va voir justement en haut à droite de la vidéo, je t’avais fait une vidéo spéciale sur le rythme pour savoir à peu près bah, à quelle allure on devrait rouler le jour de l’examen. Mais surtout, n'en fais pas trop. Autre point qui est vraiment très important, c'est de ne pas discuter avec l'inspecteur. L'inspecteur, tu es sur ton fauteuil ici. Tu es là pour faire une prestation et convaincre quelqu'un qui ne te connaît absolument pas à côté de toi. Tu un inspecteur du permis de conduire et derrière, tu as quelqu'un de ton auto-école. Ne commence pas à vouloir tchatcher avec l'inspecteur, c'est pas ton ami, il n'est pas là pour ça. Et en plus, lui, il va te laisser faire justement parce qu'à un moment donné, bah, si tu commençais à discuter avec lui, c'est ce qui s'est passé à de nombreuses reprises. Hein. L'inspecteur, bah, forcément, va te répondre, c'est pas un sauvage. Et là, si tu commets une erreur éliminatoire, tu diras quoi ah, bah Tiens, j'ai pas eu mon permis, mais en même temps, l'inspecteur, il est en train de me parler. Vous voyez, la mauvaise foi dont on fait preuve en France en permanence, bah, elle est là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un inspecteur te laisse faire parce qu'il veut que tu sois concentré sur la route et il veut voir aussi ce dont tu es capable. Mais à moins qu'on te pose une question, évidemment, ne tchatche pas avec lui, tu n'es pas là pour ça. Et en plus, à un moment donné, à vouloir faire bien, bah, c'est tout à fait l'effet inverse qui va se produire. J'ai vu des élèves vraiment où ils essayaient un peu de discuter avec l'inspecteur, ben, l'inspecteur lui a dit très gentiment à cet élève, « Monsieur, s'il vous plaît, restez concentré sur votre conduite, nous sommes en examen. » On n'est pas là pour ça, donc tout simplement ne discute pas avec lui, réponds à ses questions s'il en a, mais un inspecteur aujourd'hui ne doit pas se souvenir de toi. Et maintenant, je vais te parler de visualisation. La visualisation, je ne suis pas un chaman ou ce que tu veux, c'est juste qu'à un moment donné, on peut tout simplement se dire que le permis, c'est quand même une épreuve où on sait finalement bah, comment ça va se passer. C'est-à-dire que tu sais où tu démarres le permis, tu sais comment tu es évalué grâce à la grille d'évaluation, tu sais aussi les endroits là où tu risques de passer finalement le jour de l'examen, puisqu'en fin de formation à l'auto-école, souvent ce que vous appelez les parcours d'examen, c'est tout simplement ce qu'on aura autour du centre du permis de conduire, et c'est ce qu'on a tendance aussi à un petit peu vous montrer, à travailler, bref, à renforcer. La visualisation, c'est tout simplement voilà, s'allonger sur son lit et se dire « bon ok, je dis à 15h, c'est mon tour, comment ça va se passer Ben écoute, il y a des candidats qui vont passer, je vais rentrer dans la voiture, je vais tomber sur quelqu'un que je ne connais pas, je vais lui dire bonjour, je vais lui montrer ma carte d'identité, je vais lui montrer mon livret de conduite, si je suis en conduite accompagnée, on va me dire de m'installer, bon ok, je sais ce que je dois faire. Bref, tu me comprends, ça veut dire aussi surtout que, à partir du moment où tu imagines ce qui va se passer, je parle pas de l'épreuve en elle-même, mais... Au moins, ce qui va se passer au début, ben finalement, quand tu vas arriver vraiment le jour de l'examen, tu auras le sentiment d'avoir déjà vécu ça. Donc, bizarrement, ben, tu vas être assez confiant. Et vous voyez, ce conseil-là, il est aussi utile si on le mélange avec l'examen blanc. C'est-à-dire ça plus ça, finalement, on met toutes les chances de notre côté pour diminuer le stress et essayer vraiment le jour de l'examen de briller comme il faut. Conseil suivant, ben, tu vois, hier, il s'est exactement passé ce que j'avais dit à un élève. J'ai présenté qu'un élève au permis de conduire, ça s'est vraiment super bien passé, sauf à un moment donné, je lui avais dit « bah tu sais Benjamin, ce que tu fais dans l'ensemble c'est bien, mais attention à quelque chose, c'est de retenir aussi que souvent les erreurs deviennent éliminatoires à la fin de l'examen. » Pas au début, pas au milieu, mais souvent à la fin. Pourquoi Parce que l'élève indirectement, il va se dire ah, « ça y est, je rentre, j'ai fini mon épreuve, donc du coup bah, tout va bien, ça s'est bien passé jusqu'à là. » On est déconcentré et boum Là, il se passe justement ce que je lui avais dit. Benjamin, il arrive dans un rond-point. Il voit qu'il y a du monde, sauf qu'il a le pied sur la commande de droite. Alors que quand j'arrive sur un giratoire, il me faut surtout le pied au-dessus du frein et de l'embrayage. La voiture lui passe devant. Quelqu'un freine. Freinage hyper fort. Je ne sais pas qui a freiné. Lui, il me dit, c'est lui... Mais à un moment donné, je sais aussi comment fonctionnent un petit peu mes élèves. J'attends justement le résultat qui va bientôt arriver. Et on verra si oui ou non, c'est vraiment lui qui a freiné. Mais voyez, autre conseil très important, c'est de rester concentré durant toute l'épreuve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ouvre cette portière, jusqu'à que je la referme, je reste concentré. C'est inévitable. Ceux qui ont le permis, crois-moi, ce n'est pas ceux qui, qui sont super forts, hein. c'est ceux qui sont concentrés et ceux qui cherchent. Ensuite, il faut vraiment que tu comprennes aussi que tu dois montrer de quoi tu es capable. Je t'ai parlé un petit peu de manœuvre je t'ai parlé de concentration. À un moment donné, c'est 20 minutes le permis. Le permis de conduire aujourd'hui, c'est 20-25 minutes maximum. À un moment donné, c'est très court. Ça veut dire que si jamais je passe mon permis et que je me dis, ouais, ce c'était pas très compliqué, l'inspecteur était sympa, j'ai pas fait un parcours trop difficile, mais je l'ai pas, tu vas avoir des regrets. Et tu vas avoir de gros regrets, surtout parce qu'en ce moment, bah, pour repasser, c'est un peu compliqué. Il y a quand même de longs mois d'attente. Ça veut dire que tu as 20 minutes à faire, il faut que tu brilles de mille feux. Quand tu vas arriver finalement lors de l'examen, il faut que tu sois prêt. Que ça soit dans ta tête, que ça soit physiquement. Il faut que tu connaisses la voiture, il faut que tu sois vraiment prêt et que tu montres de quoi tu es capable. Tu sais, c'est rare aujourd'hui d'avoir un examen aussi court. Hein. Ça veut dire que si tu as la chance d'avoir une date d'examen, tu es forcément capable de l'avoir. L'auto-école l'a vu, ton moniteur ou tes moniteurs l'ont vu aussi. Montre-le à la personne qui sera à côté de toi pendant ce laps de temps qui est très court. Et tu sais quoi Quelqu'un qui est capable et qui a envie, bah, ça se voit. C'est-à-dire que tu vois, si par exemple tu mets ton clignot, il saute, tu ne réagis pas, on dirait pas que tu as envie vraiment d'avoir ton permis. Il saute deux fois, mets-le deux fois. Il saute trois fois, mets-le trois fois. Les rétros, tu les as regardés une fois, c'est bien, regarde les deux fois. Donc toujours pareil, j'en fais pas trop, mais je montre vraiment que j'ai envie de l'avoir. À un moment donné, j'ai calé, mais ben je me suis excusé, voilà, excusez-moi monsieur, euh, ça n'arrivera plus. Et je, sur les dix prochains démarrages que je vais avoir, je vais vraiment montrer à l'inspecteur que j'accélère comme il faut, je tiens mon point de patinage comme il faut et c'était juste une petite erreur. Je ne fais pas ça d'habitude, mais montrez-lui. Et puis tu vois, en ce moment, il y a un point aussi qui est super important, c'est que on a du mal à respirer. Alors là, je ne l'ai pas, mais en leçon de conduite et en examen, vous avez le masque par exemple, c'est très compliqué de respirer, mais respirer vraiment. Ça veut dire que le stress, j'ai fait plein de vidéos déjà là-dessus, souvent quand on respire mal, le stress, il est bloqué là-haut. On ne descend pas de manière abdominale. Quand tu respires, Respire vraiment. C'est-à-dire que les mecs qui vont faire de la plongée, par exemple, des arts martiaux, tu vois hein, ce qu'ils font, ils font... Et ils respirent vraiment par la bouche. Okay Aujourd'hui, quand tu vas passer ton examen, tu es sous pression, tu conduis peut-être moins bien le jour J qu'avec ton entraînement, par exemple, hein, avec ton auto-école, mais surtout quand tu passes, respire. Tu franchis un stop, tu as une petite pause, profite en tu es dans un embouteillage, surveille bien ce qui se passe derrière, respire. Okay Il faut vraiment que ton cerveau soit vraiment bien oxygéné. C'est hyper important pour la concentration. Donc on vient de faire les 10 conseils justement que j'avais à vous dire, mais si tu as tenu tout le long de la vidéo et que tu es encore là, bah finalement, je vais t'en donner en fait un onzième. Un onzième qui pour moi est quand même super important, c'est celui de mettre toutes les chances de son côté. Alors, quand je te dis ça, ça veut dire qu'à un moment donné, bah, si tu passes ton permis dans trois semaines, une semaine avant, il faudra vraiment que tu mettes les bouchées doubles. Ça veut dire quoi Que si tu as de la chance d'être en accompagné supervisé, prends ta voiture et va travailler sur le centre d'examen Fais du repérage. Si jamais tu n'as pas cette possibilité, ça va être aussi de une semaine avant l'examen, bah peut-être apprendre aussi à se coucher un peu plus tôt à heure régulière. Tu vois, essaye de dormir entre 7 et 8 heures plus si tu as besoin, mais finis les soirs où tu vas te coucher à 23h minuit, pour le lendemain, te réveiller à 6h et prendre le bus. Là, tu vas être déglingué. Ça veut dire que si tu passes une journée de cours, bah tant pis pour toi, mais là, tu as quand même un examen que tu dois réussir. Niveau alimentation, c'est pareil. Alors, je n'ai pas une chaîne YouTube basée sur ça, mais si tu commences à manger, par exemple, un steak frites et que tu passes une demi-heure après l'examen tu ne vas pas être au mieux hein, dans, tes, dans tes capacités. Une bonne alimentation, un bon sommeil, un peu de sport pour vider un petit peu ce, cette, ce stress, cette pression que tu peux avoir. Travailler en faisant du repérage, tout ça, c'est vraiment aussi mettre des chances de son côté. Ça peut être prendre une feuille, un stylo, je te l'ai dit, marquer justement quels vont être tes points forts et tes points faibles. Et tes points faibles, essayez aussi de les renforcer, que ce soit par la connaissance, le travail. Bref, tu vois ce que je veux dire. Donc maintenant, je t'ai donné 10 conseils de plus par rapport à mon ancienne vie j'espère que tu vas en tenir compte et j'espère aussi d'ailleurs toi là qui regarde cette vidéo que si tu as aimé cette vidéo bah, tu puisses justement mettre un petit j'aime en dessous pour m'encourager justement à les continuer partage la d'ailleurs si tu sais qu'elle peut aider quelqu'un qui va bientôt passer l'examen et on se reverra bientôt dans une prochaine vidéo à plus